bonsoir bonjour ça fait plaisir de vous retrouver alors aujourd'hui ça va être très simple je vais vous faire un petit schéma du parcours initiatique d'un musicien ce que vous verrez nulle part ailleurs aucun professeur pourra vous raconter cela puisque le schéma que je vais vous faire sort de ma tête forcément mais j'espère que ça va aider les jeunes musiciens les débutants à ne pas lâcher l'affaire et ne pas se laisser ronger par le doute je vais vous mettre tout le spectre de de l'initiation d'un musicien, tout simplement. Alors bien souvent, les jeunes musiciens, ils parlent de paliers, d'escaliers. J'ai du mal à passer un palier. Il faudrait voir les paliers un petit peu comme des années, vous comprenez Par année, un an, deux ans, trois ans. C'est très compliqué. Les jeunes musiciens, parfois, euh, surtout quand ils apprennent seuls, ils, euh, ils abandonnent au bout de deux ou trois ans. Et après, ils continuent à jouer le, le, le long de leur vie, mais ils ne continuent pas dans la technique ou, ou à essayer de, de composer. Ils ne vont pas plus loin, parfois. Et euh, pour augmenter de deux ou trois paliers euh, supplémentaires, il est bien, c'est que pendant son parcours, de passer dans une école de musique. Moi, je suis passé au Conservatoire national français qui m'a apporté beaucoup, qui m'a apporté vraiment beaucoup. Alors, grâce à ça, j'ai pu... Euh, alors, ce n'est pas, enfin, pas forcément de la triche, mais à, à pouvoir euh, accéder avec le travail euh, assidu de, de l'Académie Française Musicale. J'ai pu donc prendre, euh, monter plusieurs paliers d'un seul coup. Mais après, le, le professeur nous laisse là, dans notre initiation. et Il faut qu'on continue notre cheminement encore tout seul. Et là, c'est dur. Parce que le doute s'installe encore plus. Si le doute était là au tout départ, là il était énorme, comme une montagne, il est un peu plus doux là le doute. Puis après on passe à l'école, on peut monter deux, trois paliers, mais après notre professeur nous laisse tomber là. Et là, c'est à nous de continuer l'initiation seul. Et on va continuer. Et moi mon but c'était d'improviser. Et là je n'arrivais pas encore à improviser, les années sont arrivées, je n'improvisais toujours pas, je voulais laisser tomber là. J'ai dit, c'est pas la peine, je vais jamais arriver. Et j'ai continué à composer, continué à composer, jouer, improviser, faire des grilles de blues. Et un beau jour, je suis arrivé au palier ultime, où il n'y a plus d'escalier, où c'est le soleil. Et là, j'ai pu vraiment improviser. Vraiment. Là, j'ai pu, pu vraiment m'amuser, c'était génial. Et là, je n'ai pas regretté toute cette, tout, tout ce parcours en fin de compte. Là, c'est la jubilation, c'est l'ego. Tu sais que, que tu, tu peux te la péter un petit peu. Et là, tu veux, tu... je pensais, moi, retrouver Jimi Hendrix. Je me suis dit, c'est bon, l'affaire est gagnée pour moi. Eh bien non. Là, après la jubilation et l'ego... Il y a quelque chose qui arrive là et qui te bloque tout de suite. On appelle ça la boîte à folie. C'est que tu as tellement de savoir, tu as tellement galéré. Là, tu es content de ton savoir. Mais le savoir ici, il est concentré, comme une énergie que tu peux pas forcément contrôler. Et dans cette boîte, tu arrives à, à découvrir des morceaux que tu as toujours aimés, tu commences à percer leurs secrets. Tu commences à avoir plein de sons différents et plein, plein, plein de, de, de choses qui s'offrent à toi. Et cette boîte, on appelle ça la boîte à folie. D'accord La boîte à folie. OK La boîte à folie ou The Crazy Box. Pour, les, pour être international, The Crazy Excusez-moi, j'y arrive pas. Box. OK. C'est ça. Il faut absolument passer par la boîte à folie. Pour accéder où est Jean-Sébastien Bach. Euh, toutes ces personnes. Et ça, un professeur te le tira à part. D'accord Et cette boîte à folie, il ne faut pas y rester. Parce que tous les musiciens de, de classique savent très bien de quoi je parle. Là, quand on est dans la boîte à folie, c'est 14 heures de musique par jour. C'est 48 heures sans dormir. J'ai des témoins dans les groupes, j'ai euh, la mère de mes enfants, elle peut en témoigner. Là, la boîte à folie, c'est 48 heures, c'est 14 heures d'instruments non-stop. Ok Mais ce n'est pas bon de rester là. Parce que si tu veux atteindre vraiment le gros niveau, il faut sortir de cette boîte à folie. Et une fois que tu sors de cette boîte à folie, il faut absolument que tu calmes tes ardeurs et ton ego. Il faut que tu passes dans un cycle plus calme. Keep calme. Ok Il faut absolument que tu passes par la boîte à folie, la boîte à dingo, et en sortir très vite. Parce qu'il y a des musiciens qui sont devenus dingo. Ils sont arrivés là et ils n'ont pas voulu en sortir. Et si tu n'en sors pas, tu ne peux pas connaître ce cycle. Et ce cycle, c'est l'ego, là. Toi, de toute la jubilation, tu sais que tu éclates tout le monde. Enfin, c'est une façon de dire, hein, parce que tous les musiciens se ballent. Hein. Surtout après, une fois qu'ils ont passé ce... Déjà, arrivé ici, déjà tous les musiciens... Enfin, voilà, c'est déjà très respectable. Mais là, si tu passes la boîte à folie, c'est soit tu passes là, ou soit tu restes bloqué là. Et le principal, c'est de passer au cycle suivant, qui est calme, où tu descends ton ego, où tu es en pilote automatique, où tu ne fais plus euh, 14 heures de musique par jour, où tu composes simple et efficace et une fois de temps en temps, vraiment euh, euh, que, que ce soit le plus, que, que tu, tu te rapproches d'une certaine perfection. Et le but ensuite ultime, ou après ce chemin-là, il faut aller à la suite, c'est-à-dire, la, enfin, la fusion entre le soleil et la lune. Et après, on a une porte magique. Et cette porte-là, c'est là où il y a Mozart, euh, tout, tous les grands. Euh, tru Trujero tru le bassiste de Metallica, par exemple, bien, Jim Hendrix, tout ça. C'est cette porte-là. Et moi, où est-ce que je me trouve Toi et eh ben moi, j'ai un bras... Dans la boîte à folie et j'ai ma tête qui dépasse là t'as compris voilà moi je suis là voilà mon parcours et c'est très long, hein, encore avant d'arriver ici hein. je suis pas arrivé hein. et arriver ici c'est même pas gagné parce que après, une fois que tu as bien fusionné tout ça faut que ça se transforme en une seule boule d'énergie ok comme dans comment on appelle ça Comme dans Dragon Ball Z là et là c'est la porte magique T'as compris Voilà, bah, j'espère que ça vous aura aidé. Donc voilà, escalier, alors là c'est long, escalier, escalier, soleil, là on est vraiment content. Eh ben non, la vie ça se passe pas comme ça, parce que le parcours initiatique d'un musicien c'est très dur. Boîte à folie, il faut que tu manges ça là, The crazy box, ça c'est là où tout ton savoir il déborde tellement que tu sais plus où, où tu en es. Et si tu ne sors pas rapidement de cette boîte à folie, comme ce qui est indiqué ici, tu te deviens fou. Alors donc, il faut en sortir, être dans le cycle « keep calm, calm » pour ensuite que le soleil et la lune finissent par devenir une seule, une seule entité. D'accord Donc euh, le yin et le yang si tu préfères, tu vois, on retombe sur nos pattes. Voilà, Bien, je vous remercie, j'espère que ça vous aura aidé. Voilà, euh, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un like, et puis mettre des commentaires euh, si vous avez des suggestions à faire. Des suggestions, oh, je vais pas y arriver. Bref, bonne soirée à vous, et que le meilleur vous embrasse.